Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois c'est l'arbre au mot, cahier d'activité orthographe avec la lettre T et les différents sons qu'elle transcrit. On va corriger tout, tous les exercices, toutes les activités. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier préféré, l'arbre au mot, pour C1. Allons-y, aux activités maintenant. Alors bonjour euh, mes chers élèves, orthographe cette fois, la lettre T, cahier d'activité, prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité, page 44, et suivez avec moi s'il vous plaît, il y a pas mal d'exercices, mais avant tout, avancez là, il vaut mieux de faire un petit rappel. La lettre T peut transcrire le son T, le son S, le son E comme C, le son E comme E. Il aucun son à la fin d'un Comme il fait le son trop, la roulette. Euh... Le son S quand elle est suivie de la lettre I comme une précaution. Dalmatien. C, etc. Alors, range les mots dans le tableau. Il y a sauter, euh, monter, grotte avec double T. C'est vraiment facile. Lecture, terre, tarte, lunettes, attirer, sortir et attelage. At Atterrage. Lorsque vous voyez double T, vous écrivez ici. Une seule T, vous écrivez ici. C'est vraiment facile. Range les mots dans le tableau. Attention, un mot peut être dans les deux colonnes. Il y a C et T. -t. Attention, il y a deux, il y a deux, vous mettez ici dans deux. Attention ici, ici. Question. Question. C'est pas question. Question. Non. Question. Tion. C'est ce qu ici. Question. Alors, continuons toujours. Question. C'est avec T. Et avec S aussi. Uh -huh. Alors, attention. On peut mettre les deux. Question, on peut mettre aussi dans les deux parties. Solution, on peut mettre aussi. Solution. Oui, c'est avec le sens C, tout simplement. Solution. Euh, action. Action, action, action. Oui, C. Euh, marathon, marathon c'est avec T, marathon, euh, invitation c'est avec T et c'est invitation, les deux, étions, étions, nous étions, c'est avec T, alors étions, c'était, invitation les deux, marathon, c'était, action, c'est S. félicitation, les deux. solution, normalement, c'est S. euh, question, question, c'était et S, les deux à la fois. attention, les deux à la fois. Alors, complète chaque colonne avec deux mots de ton choix. trop beau, montrer, c'est Fourchette, atterrir, double T. Position, correction, avec C. Vous pouvez, précaution, vous pouvez mettre précaution. Vous pouvez mettre muette, voilà, muette, double T. -E. Euh, vous pouvez mettre euh, tout. Ici, vous pouvez mettre aussi euh, pas mal les mots. Comme l'exemple de. Attention. Voilà. Alors, complète chaque colonne avec deux mots de ton choix. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. C'est un peu. C'est un, un peu difficile ici dans cet exercice parce qu'on a l'embarras de choisir. Comme l'exemple de question, on peut mettre ici, de attention, on peut mettre ici, de félicitations aussi, invitation aussi. D'accord Mais étions, non, c'est avec un seul T. Marathon, avec un seul T. Les autres comme euh, solution, c'est avec C. Action, c'est avec C. Et... Voilà, c'est tout. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo euh, était très intéressante pour vous. Au revoir, mes chers élèves.